bonjour bonjour ma famille je suis madame aimée kengela et je voulais euh, partager avec vous le plan marketing bien que la connexion a fait défaut et je viens vers vous à travers cette euh, vidéo pour vous expliquer le plan marketing de buzzword et voilà je commence le le, notre plan marketing, c'est le plan marketing, comme vous le voyez. Je commence le plan marketing par, un, hein, le cadran du cash flow. voilà nous avons le cadran du cash flow euh, nous avons un éminent professeur qui est Robert Kiyosaki qui nous montre qu'il y a quatre façons de gagner de l'argent il nous dit la première façon c'est être un E le E c'est un employé c'est quelqu'un qui change son temps en argent et il est limité dans ses dépenses et cette personne, l'argent qu'on lui paye, c'est juste pour ses besoins mensuels. Mais il a des rêves et ses objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre. Pourquoi? Parce que son salaire est limité. Et nous trouvons que nous avons aussi des grands e. « Quelqu'un qui, la société finance, quelqu'un qui est bien payé dans, dans la société, tout cela. Mais quand il est révoqué, il n'a plus rien. Donc, un employé, c'est celui qui change son temps en argent. Et Robert Kozaki nous dit, aussi longtemps que tu y demeures, tu es pauvre. Et le deuxième cadran nous parle de AS. ASC, N -N -N un S. Un S, c'est un indépendant. C'est quelqu'un, lui, qui a choisi de travailler pour son propre compte. Et c'est celui-là, il a la charge de tout. Mais il n'a pas un système qui annule sa présence. Donc, tout ce qu'il fait, ça demande sa présence. Quand il n'est pas là, rien ne marche. Et Robert Kezaki nous dit que ce soit le E, que ce soit le S, sont de pauvres. Et il représente 95% de la population et 5% de la richesse mondiale. Voilà, mondiale. Voilà pourquoi c'est 5% contre 95% ça chauffe ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Que que ce soit le E, que ce soit le S, ont des revenus revenus, par, revenus actifs. Ils échangent le temps contre l'argent. Et Robert Kozakou nous dit dans le troisième cadran, c'est le B. Le B c'est un businessman. C'est quelqu'un qui a un système qui fait annuler sa présence, qu'il soit là ou pas, l'argent entre dans son compte. Et c'est la meilleure façon de faire le business, c'est la meilleure façon de pouvoir bien gagner son argent, c'est être un B. Et nous avons... Un investisseur celui-là c'est l'argent qui travaille pour lui et la plupart des investisseurs sont de businessmen et là ce sont des investisseurs ce sont des gens qui achètent de franchises et des parts dans des sociétés et robert kozaki nous dit que le B et le I, il représente 95% de la richesse voilà 95% de la richesse Mondial, comme je le mets là, mondial, compte 5% de la population. Population. Et ces gens sont des riches. Ils ont des revenus, revenus passifs. Voilà. Et alors, de ce côté, nous avons les gens qui sont pauvres, parce qu'ils passent leur temps l'action contre la réaction. Et de ce côté ici, nous avons les gens qui ont des revenus passifs. La, ils ont un système qui annule leur présence et c'est l'argent qui travaille pour eux. Et dans cette activité euh, qui est Bizo et FFG, nous permet de migrer d'aller, de devenir le businessman. Et la première condition pour devenir businessman, il faut migrer, il faut euh, bâtir son mental. Parce que ces changements se fait à partir de son mental. Pourquoi? Parce que on a étudié, on a été programmé ainsi. Et maintenant, là, pour atteindre ces... Cette liberté financière, il faut d'abord migrer mentalement. Et voilà pourquoi euh, cette activité nous permet, nous, d'émigrer, de quitter vers les revenus actifs, vers les revenus passifs. Et comment ça s'est fait? Parce que pour devenir riche, il faut vendre. Et qu'est-ce que nous avons choisi de vendre? Et voilà, nous allons vendre ce sont des produits de bien-être et le produit de, de, de, de santé, le produit qui ne souffre de rien. Et voilà, je vais aller rapidement faire un tableau qui nous donne quel genre de produit nous avons. Et voilà, nous avons deux, le grade et le, le, grade et le produit. Voilà, et je suis en train de faire mon tableau, j'ai le grade et deuxièmement j'ai le BV, BV, BV c'est la monnaie internationale de l'entreprise. Et l'entreprise est globale et internationale. Partout, nous sommes de la même monnaie. Mais votre monnaie, là, en BV qui est convertie à, à, à la monnaie de votre pays dans lequel vous habitez. Et mon troisième tableau, c'est le produit. Le produit. Et là, c'est le prix par rapport à votre pays. Et nous, ici au Congo, nous travaillons sur le dollar. Et le premier traite que nous avons ici, c'est un silver. Silver équivaut à 50 points ou 50 BV. Et vous avez le produit. Quel produit vous avez? Nous avons le premier produit. Qu'on pourra parler de ça. Et... Développer. Le dimanche y aura la conférence en ligne. On pourra parler de tout ce produit. Et pour ceux qui sont de de Kinshasa, comme demain, vendredi, nous avons la grande présentation. Et ça va vous permettre aussi. On va expliquer euh, le produit. Et là, je m'en vais vous dire que quand vous avez des gens à Kinshasa, appelez ces gens-là. Vous les connectez à à vous et vous demandez à ces gens de venir en salle. Et il y a, a l'adresse et ils vont apprendre et c'est vous allez comprendre à partir de ce qui suit après pourquoi vous avez invité ces gens-là et ça vous aide à atteindre cette liberté financière. Et nous avons comme produit c'est Alpha Meta. Alpha Meta qui est un produit fantastique, qui est euh, un produit qui régénère nos cellules. Nous avons Angèle Secrète qui est une serviette thérapeutique. Et puis là nous avons Ezeno qui est une pâte dentifrice euh, sans fluor. Donc il euh, n'y a pas de, de fluor, c'est fait à base des de huiles essentielles. Et ici au Congo le produit coûte 130 dollars. Et deuxièmement, les gars de Silver, nous avons le euh, comment on appelle Alpha Vimax. Excusez-moi. Alpha V Max qui coûte 135 dollars. Et le troisième produit, nous avons le Phytomax. Phytomax qui revient à 145 dollars. Voilà avec le grade de silver. Vous avez un produit. Euh, selon le grade. Donc, quand vous avez 50 BV, Alpha, Meta c'est 50 BV, Angèle, c'est 50 BV, Ezeno c'est 50 BV, Alpha, Vimax, c'est 50 BV, Max c'est 50 BV. Et le deuxième grade, c'est le Gold. Le Gold, c'est 300 BV. Quand vous achetez un Alpha Spin, qui est là, ou soit le produit qui ont la valeur de 300 BV. Donc, nous avons le Alpha Spin. Et ici, au Congo, il revient à 800 dollars. Et le troisième, c'est le Platinum. Le Platinum, qui revient à 600 BV. Vous-même, vous faites le pack. Donc, c'est à vous de choisir soit deux alpha spins, soit le produit qui sont ici de 300 BV avec un alpha spin, ou vous choisissez vous-même rien que tout ce produit ici. Et là, ça revient à 1600 euh, dollars. Et nous avons le diamant, diamond, diamond. 900 bv et là c'est la même chose vous choisissez le pack il revient à 2400 dollars et vous avez le diamond force alpha spin qui revient à 1500 bv et c'est 5 alpha spin le champ quantique et il revient à 4000 dollars et nous terminons avec le smart s qui revient à 2500 bv et c'est le matelas qui coûte 6 dollars voilà le produit que busode nous offre et maintenant connaissons ce produit et maintenant nous allons connaître notre plan de compensation et comment ça se passe ici c'est quand tu achètes le produit pour ta propre consommation, comme ce sont des produits de bien-être. Aujourd'hui, nous expliquons juste le plan marketing. Et après, vous allez le recommander à, à un ami ou à un proche ou à quelqu'un. Et chaque fois que vous recommandez le produit à quelqu'un, et chaque fois que quelqu'un que vous avez recommandé le produit achète le produit, qu'est-ce qu'on vous donne au retour et voilà, on nous donne oui, bonus. Et là, nous allons expliquer juste trois bonus. Et voilà comment ça se passe. Trois, c'est le bonus. Voilà. Alors, là, nous sommes liés à deux entreprises. Nous avons d'abord... BizWood, c'est l'entreprise qui nous fournit de produits de bien-être. Et là, nous avons la personne qui vous a passé cette information qu'on appelle le sponsor. Il est lié aussi à BizWood. Et de là, nous avons, nous avons FFG. Voilà, ton sponsor est lié aussi à FFJ. Alors, FFJ, c'est notre, notre support système. C'est notre académie de formation. FFJ nous forme en un développement personnel, quand on parle de développement personnel, FFJ nous aide à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, devenir la meilleure version de toi-même. Ça t'aide à être en harmonie avec, avec toi-même, être en harmonie avec ton Dieu créateur, être en harmonie avec ton environnement et être en harmonie avec les finances. Parce que quand tu as des problèmes avec les finances, c'est déjà un problème. Donc tu as les, ça t'entraîne au conflit émotionnel. Deuxièmement, ça nous forme en entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Voilà. Et quand tu adhères déjà ici, tu es un entrepreneur. Et troisièmement, ça nous forme en leadership. Tu formes en leadership.